Ok alors euh, bonjour à tous, bienvenue du coup sur le plateau télé euh, Web TV Cap Nord Est au lycée Le Leroy pendant le centre euh, au centre du lycée Modeste Leroy pendant le séjour de cohésion du SNU du mois d'avril 2023 et nous sommes avec du coup euh, nos deux jeunes du coup qui sont euh, du coup engagés dans cette euh, dans ce dans ce service national universel. Du coup, voilà la description de SNU. Donc, je vais vous laisser vous présenter un par un et puis me dire d'où vous venez et en quelle classe vous êtes. Qui veut commencer entre les deux Je vais commencer. Vas-y, bien sûr. Ah, bonjour, je m'appelle Thibaut Salmon. Donc, euh, je viens de Bretagne. J'ai 16 ans. Euh, je participe au SNU et je suis en classe de première. Euh, bonjour, moi, c'est Jeanne le tuteur J'ai 15 ans et je suis en seconde. D'accord. Je viens euh, de Bretagne. D'où vous venez D'où venez-vous De Bretagne dans le Morbihan. D'accord. Idem, j'ai un site de Bretagne et du Morbihan. D'accord, ok. Euh, pour vous, quelle est votre motivation Merci. ou votre ressenti au sein du SNU euh, bah, D'abord, la motivation, c'est... Euh, j'ai vu, ça semblait être très intéressant, donc euh, sur le papier, ça promettait pas mal d'activités. Puis aussi, c'est par rapport à enfin j'aimerais faire un métier qui est dans l'armée et donc c'est toujours quelque chose de valorisant dans un dossier ou dans un parcours bien sûr ok euh, moi j'ai entendu parler de ça euh, SNL, euh, sur les réseaux sociaux et puis ça m'a parlé euh, parce que ça c'est euh, euh, assez sportif et, tout, et puis euh, bah, j'aime bien le sport et puis euh, idem je veux faire euh, partie un peu euh, d'un d'un métier euh, très sportif ou d'accord, il n'y a pas de soucis euh, pour vous qu'est-ce que pour vous qu'est-ce que veut dire SNU pour vous si vous ne connaissiez pas normalement le cycle Service National Universel qu'est-ce que ça dirait pour vous quand vous entendiez ce, ce nom bah, c'est vrai que je connaissais pas du tout avant de vraiment me renseigner donc maintenant on le connaît bien, le cycle Service National Universel mm -hmm. mais euh, c'est quelque chose qui ne me parlait pas du tout avant que, avant que je le fasse donc, euh... C'est uniquement mon enseignant que j'ai appris. D'accord. Et pour toi, du coup, qu'est-ce que ça voudrait dire au SNU euh, bah, C'est un engagement euh, qu'on et euh, puis plus, un peu c'est un peu pour la France. quoi. Je sais pas, ça, ça, ça permet d'apprendre des valeurs aussi, comme la cohésion du coup. Mmh. D'accord. Euh, si vous deviez faire un bilan de votre première semaine au centre, genre sur les activités, sur le centre en lui-même, tout ça, qu'est-ce que vous diriez C'était euh, plutôt impressionnant au niveau du rythme, donc qui est très chargé, mais en même temps, comme c'est très bien géré, donc euh, on a les bons temps de sommeil, on mange bien, euh, on n'a pas le temps de s'ennuyer non plus. Euh, la semaine est passée extrêmement vite, et euh, ça a beau être fatigant, on n'est pas à la ramasse, on sent que c'est contrôlé, on sent que c'est maîtrisé, et c'est super intéressant comme expérience. Okay. Et euh, bah Oui, euh, du coup, les... c'est très, très soutenu comme rythme. Si on est assez lent, ça surprend un peu, par exemple, moi. Et euh, du coup, il bah, faut, faut commencer à prendre le rythme, et puis, euh, oui, le premier jour, c'est impressionnant, parce que on marche tous en ligne un peu, ça rappelle un peu euh, les militaires et l'armée. tout. Mmh. Du coup, bah... Oui, mais après, il faut s'habituer et puis on s'adapte assez facilement. D'accord. Est-ce euh, que pour vous, c'est une importance de faire cela Du coup, puisque vous voulez faire plus tard pour vous, oui. Euh, c'est ça, vous... donc c'était important pour mon avenir, mais aussi en termes d'expérience personnelle. C'est vrai que c'est vivre quelque chose de très fort, le SNU. C'est dans l'optique enfin, du service militaire et du service civique, enfin un service militaire qui a été supprimé. Mmh. Donc c'est une euh, tentative, ou une, une nouvelle version. Et donc, euh, en termes d'engagement citoyen, c'est très important de le faire. D'accord. <rire> euh, en gros, qu'est-ce que ça Est-ce que pour toi, ça a une importance de faire cela De faire le S&U euh, Oui, parce que bah, ça permet, du coup, de, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, d'apprendre, bah, de, de connaître un peu les valeurs... Euh, Peut-être ça apprend aussi la rigueur, un peu. Mmh. Et euh, oui, euh, c'est important. D'accord. Pour vous, si vous deviez résumer le SNU en un mot euh, C'est compliqué. <rire> compliqué J'y ai hein. pas vraiment réfléchi. Euh, bah, c'est une expérience, pour moi. Ok, d'accord. Euh, c'est... Euh, on a ou, ou en mot composé, on peut prendre des mots composés. Tu peux en dire deux <rire> non, Bien sûr, il n'y a pas de souci, tu euh, peux en dire deux. La, euh, les amis et le sport. D'accord. Et. Euh, ah oui. Avec une, euh, si vous deviez changer quelque chose avec une baguette magique, qu'est-ce que vous changeriez sur le SNU Là maintenant. Là maintenant, tout de oui. suite. Avec une baguette magique, là-maintenant ouais, là-maintenant, avec une baguette magique. Qu'est-ce que tu voudrais changer C'est compliqué à dire, ce serait pas mal d'avoir un assouplissement au niveau des horaires. Et en même temps, ouais. ça fait vraiment partie du cadre. Ouais. Donc ce serait un peu dénaturer ce qu'il y a le SNU. Mm -hmm. Mais ouais, si je devais changer un, un truc maintenant, ce serait vraiment les horaires être plus permissif. D'accord. Euh, bah, ça reste un peu pareil. Euh, un, peu plus, avoir un peu plus de repos pour euh, dormir et tout. Parce que si on est gros dormeur comme moi, Mmh. Et eh ben c'est assez fatigant euh, d'être toujours euh, en forme, en forme. Et